On est ici sur la place Fournier, devant la basilique Saint-Nicolas de Nantes. Et ce secteur est tout à fait intéressant pour nous parce qu'il n'est pas connu de nous. On est sur la rive droite de l'Erdre, qui est un secteur qui est vraiment euh, complètement une terra incognita pour les archéologues. Donc euh, l'intérêt c'est de vraiment profiter de l'opportunité de cet aménagement pour euh, comprendre un petit peu comment s'est développé ce, ce quartier de Nantes souhaite apprendre, ou en tout cas ce qu'on souhaiterait apprendre ici, c'est par rapport à toutes les problématiques de, du développement de, de la ville du Moyen Âge. Hein, par exemple, ici, on est dans, dans un quartier Saint-Nicolas qui est a priori en dehors des, des fortifications jusqu'au XIIIe siècle et qui ensuite est englobé dans les fortifications. Donc, ce qu'on essaye, de, ce qu'on voudrait apprendre, en fait, c'est les étapes de développement de ce quartier, c'est-à-dire que jusqu'à la construction au milieu du XIXe siècle de la nouvelle église Saint-Nicolas qu'on voit. On a une église ancienne qui est placée à 90 degrés et qui, qui est en surplomb sans doute avec des îlots d'habitation qui se développent vers le sud. Euh, C'est une chose que la configuration euh, euh, du 19e siècle a complètement effacée, a complètement oblitérée. Mais là, on a un gros îlot d'habitation et avec euh, toute une série de parcelles euh, qui, le, qui le divisent, des cours intérieurs, des phénomènes de puits, euh, de passages, euh, de ruelles, etc. Et donc... Euh, L'intérêt, c'était clairement d'arriver jusqu'aux vestiges d'habitation pour essayer de documenter cet habitat dont on ne connaît rien sinon les représentations en plan très tardifs, 18e, 19e siècle. Donc là, on touche des murs qui potentiellement peuvent remonter au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, donc 16e, 18e siècle. Alors quel intérêt d'aller chercher ce type de vestiges qui sont quand même assez contemporains Mais Ça nous apporte quand même beaucoup d'éléments sur la façon dont la ville s'est reconstruite en fait dans la deuxième moitié du XIIe siècle, tous les bouleversements en fait qui ont été faits sur l'urbanisme préexistant au moment de la construction de la basilique Saint-Nicolas et du percement de la place royale. On a, euh, avec les plans tardifs, 18e, 19e siècle, on a la cartographie du dernier état. Mais on ne sait pas forcément comment au Moyen Âge, la répartition était faite dans le mémilo, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cours du Moyen-Âge qui sont bâtis au XVIIe siècle qui deviennent un intérieur Et inversement, des, des, des locaux euh, utilisés comme maison Moyen-Âge qui sont rasés au XVIIIe siècle pour faire des cours intérieurs. Donc c'est tout ce changement d'utilisation qu'on a besoin de connaître aussi et qui alimente notre compréhension de l'ensemble. Ici, je me tiens exactement dans l'embrasure d'une ancienne porte. Donc les deux blocs qu'on voit ici et là correspondent aux deux montants de la porte avec, euh, à chaque fois, la feuillure intérieure euh, qui, dans, dans laquelle le, la, la porte de bois, le ventail, vient vraiment s'encadrer. Se, euh, Au niveau de la datation, on est sur la transition 15e, 16e siècle. On va pouvoir, à partir de ce point fixe qui, qui est daté, euh, pouvoir rétablir tout le phasage euh, des autres murs puisqu'on va voir ceux qui viennent postérieurement à ce mur-là ou ceux qui viennent antérieurement, ceux qui viennent en même temps, tous les vestiges qu'on met au jour là actuellement euh, sur cette fouille n'étaient absolument pas référencés ni par les textes anciens, ni par les archives historiques, ni par les archives paroissiales, ni par les cartographies qui avaient pu être réalisées dans les périodes anciennes et au XIXe siècle à Nantes. Donc c'est vraiment des données, entre guillemets, inédites. Donc oui, c'est un réel intérêt de s'investir sur ce type d'opération, même si on sait qu'on ne descendra pas jusqu'au niveau les plus profonds et donc jusqu'au niveau les plus anciens. C'est un petit peu comme un livre dont on aurait le droit de lire les deux premiers chapitres et on resterait un petit peu sans sa fin pour la, pour la suite. Et ensuite, ça nous permet aussi, dans une, une optique plus de prospective, de connaître pour les travaux futurs qui seront faits par la métropole, par la ville, par des opérateurs euh, divers, euh, à quelle profondeur on a des choses conservées ce sur quoi ils risquent de tomber et où il faut faire attention où ça ne risque rien euh, Voilà, ça, ça nous donne toute cette série de, de renseignements qui est vraiment utile dans le cadre d'une ville comme Nantes enfin maintenant d'une métropole mais d'une ville comme Nantes qui, qui demande un entretien assez dense continu et où donc on est sûr qu'une place comme celle-ci il y aura forcément dans les décennies à venir des travaux qui seront faits qui affecteront le nouveau revêtement fait et donc potentiellement ce qui est conservé en profondeur.